Aman sorti pour faire tout le juif. Quelques temps après ça, Wa Sieris mette yon moun qui te rele aman dans yon proposition. Li nou mel chef sous tout l'autre chef dans le pays après Wa. Aman sa te petit ami d'ata, moun famille Wa agag. Ou a pour tout employé gouvernement li mette à genoux, baisser tête à terre devant amant pour montrer gens yon respecte l'. Tout employé yo te fait et c'était Madoché qui te refusait de faire des comme ça. L'autre employé yo m'a dit pour que sa l'étape désobéi l'ordre de te baila. là. Chaque jour yo te déyel pour te conformer. Mais, il a refusé d'écouter. Il expliquait que c'est juif lié. pas prêt de baisser tête loin qu'à terre devant Ama. C'est comme ça, monsieur. Allez dire à Ama, pour lui ouais, s'il ne veut pas dire ma douche à lui. Mais Ama ouais, ma douche était refusée. Ni mettez à genoux, ni baisser tête loin qu'à terre devant lui, de la passer ni l'office. Les livin le connaît même ces juifs madouche te fait l'idée ce se n'est pas madouche seulement la poule. La poule organise pour tout y'a de l'année de la classe juif qui dans le pays Ouassieris. Les ça, Ouassieris tap marché sous 12 ans depuis le gouvernement. Dans le premier mois, le mois de l'année, à maman, il y a pour faire connaître qui joue, qui moi, qui est bon pour faire ça, il y a des fées. C'est comme ça tombé sur le 12e mois, mois d'attard. Laisse, ça, il m'a dit. Moi, il y a une qui gagne dans tout pays où gouverner gouverne. yo. y tout partout dans le yo. Mais yo vivent à part. Mes pa yo pa même ak mes lòd pep yo. Le fini, yo derefize obèyi lòd ou bay yo. Li pata bon pou wà a fè menjel sou sa. Si wà a vle li bay lòd pou yo touye yo. Si wà a fè sa, ma pramase 375 ton argent nan men employe lèta yo. Mamete nan kes wa wa balik quatre blanches. li, li wete gros ba ki nan dwet li a bay petit garçon à amedata moun ras agagla ki pas vle ouais juif yo et puis wa di le comme ça moi ba ou peuple ça ensemble ak richesse li yo fais ça ou vle ak yo c'est comme ça nan treizième jour premier mois a mon faire, le tout secrétaire royaux, li bay yo yon publication pou yo mette nan lang chaque pays, j'en yo écrit nan la nan dans ya. pays. Le fini, li ba pour l'ode pou yon voyel ba tout préféré roi, tout gouverne et province yon, tout chef l'autre peuple Publication te fête nan non wa series. Le fini, le mètre so bagwa en bali. Yo voye mesajè kouri pou publications dans nan tout pays qui en bas commandement wa. publications wa te bay l'od pou le 13e jour mwa a da va arrive. Yo sel joua pou yo touye tout juif yo. Grand moun kou jen moun. Fem kouti moun. C'est pour, pour, pour, pour te massacrer, yo, sans pitié. Les fini pour te piller tout bien, yo. Yo voyais copie publication dans chaque province avec l'ordre express pour te faire tout moun connais, pour y parler quoi, yo, pour jouer ça. D'après l'ordre, messages, yo, courri pour te messages là dans toute province yo. Ils ont une nouvelle là, tout dans la ville sous la capitale là. Tout la ville sous Souz, tête en bas, ou même tu es chita avec bois, avec amant. Les madouches prennent une nouvelle tout ça qui t'a passé, ça te fait la peine en pile, les chire rad Les lui. Ils li mettent rad rade en haut, et s'en défèrent sous tête, ils li, li prennent la réponse. Le tap rele, le tap plen bien fort. Le rivè devant portail par le ya, le pa parce que mon pa gen doit pas en dan kai wa a, ak rad sak sou Nan tout province yo, tout partout kote yo te biblye l'odwa, c'était yo gros friksyon pou juifs yo. Yo fait gêne, yo tap kriye, yo tap plen. En pile la, d'un yon mette rad sac sou yo, yon couche nan samedi fe. Laissez votre Esté ensemble ensam ak domestique confiance li yo, al dini sa madoche tap fe, sa te bouleverse li en pile. vous vouye bon rad bay madoche pou li te ka wete rad sac la sou li. Mais, madoche de refuser Laissez, Estare le attache yon nan domestique confiance oua te bali pour service li. Li voye côté Madoche pour connaître sa capacité, à pou qui sa la fèche. Attache aljouen Madoche sous place publique qui te devant pour palais par le oua. Madoche raconte tout ça qui te révèle. Qui j'en amante pour mettre pour te bali en pile la pour mettre dans la caisse, si vous êtes d'accord pour massacrer toute les juifs. Ce qui est attaché, l'ordre le droit de publier la ville de Souzla qui te a demandé détruire toute les juifs. Madoche a pour porter copie publication la publication pour lui expliquer la situation. L'infini fini pour Esther al l'autre côté pour parler avec pou elle, pour demander grâce pour peuple. Attache à l'autre tout ça l'autre côté de l'autre côté de l'autre côté de l'autre côté de l'autre côté de femme, de l'autre côté de l'autre côté de de l'autre côté de de si on fait ça, il y a tout. C'est la loi. Tout le monde qui travaille à ensemble avec tout le peuple de l'autre pays qui est sous l'autre lieu comme ça. C'est le paul pas mourir. C'est si on allonge le bâton en l'eau à bail Moi-même, j'ai moi depuis qu'on n'a pas pour moi. Le attaches bay madoché message Estéa. Madoche voye répond ça bay Estéa. Pa metté nan tèt ou, le les pou ye juif yo wap chaper parce que c'est là qu'aille wou rete. Si ou pour pou fermer bouchou nan yon ka konsa. Pèp juif la ap toujou ka jwenn délivrance, men ou menm ou e pouri. Et puis fami ou ap disparèt. Ou pas, ne connais si c'est pas pour mauvais pas ça ou la reine journée jeudi. Esther voyait répondre à ma douche. Ou mette allez. Les dernier juif qui n'a la ville sous, fait ou fait jeune pour moi. N'a pas passé trois jours, trois nuits sans manger, sans boire. Moi même, bon pam, ensemble avec servante, nous pas faire jeune tout. Après ça, ma val kote oua, à toute la loi défendre ça si c'est pour mourir m'a mourir m'a dossier aller il fait tout ça est et le faire